Doucement, prenez position 1, 2, 3, qui 1, mais rien, Tu dis quoi Doucement, 1, Milano, Tu mis la bouche à Alors, comment Doucement, 1, 2, 1, eh, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Doucement, prenez position 1, 2, toi c'est qui t'a 1. Mais rien. tu dis quoi, doucement, tu la comment, doucement, prenez position 1, 2, toi c'est qui t'a 1. tu dis quoi, la Allons, comment doucement se pas Tout se passe. position, se passe. position 1 2 toi qui t'as Tout mais rien hein, hein. tu dis quoi doucement ma... e. Milano tu doucement alors comment Doucement Hum, mm, hum, mm, eh Eh, pas doucement, mm, Prenez position tu position pas tu Toi, c'est tu sais pas tu sais tu dis quoi? Doucement, sais pas tu sais pas pas tu sais pas tu sais Hum, eh, Eh, eh, eh sais pas doucement, sais pas tu sais pas tu dis quoi? Doucement, tu la Allons, comment Doucement, doucement, te Prenez position 1, 2, toi qui t'a 1, mais rien Tu dis quoi Doucement, Milano, tu la Allons, comment Doucement, doucement, te Prenez position 1, 2, toi qui t'a un, mais rien Hein, hein, tu dis quoi? Doucement, Milano, tu t'as mis la bouche carade mm -hmm. Allons, comment? Doucement, moi Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, hum, hum, hum, hum, mais hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, Milano, si la bouche allons, comment, doucement, doucement, prenez position, un, deux, toi qui tu dis quoi, doucement, Milano, si la allons, comment, doucement, doucement, prenez position, un, deux, toi qui tu dis quoi, doucement, Milano, tu t'as mis la boîte à Allons, comment? Doucement, sais pas, mm, mm, mm, mm, mm, Prenez position, un, deux mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Tu dis quoi Doucement, mm, Milano, Tu t'as mis la mm, mm, Allons, comment Doucement, mm, mm, Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, je les mets la tête ta. En bas, mm, mm, mm. Hey, hey. Doucement, mm. Prenez position Un, deux Toi, c'est qu'il t'a un Mais rien, Tu dis quoi Doucement Et Milano Si dans la bouche doucement mm. Prenez position Un, deux Toi, c'est qu'il t'a un Mais Tu dis quoi Doucement Et Milano Si Allons, comment Doucement, hmm, hmm, hmm Eh eh, eh eh, eh, eh, eh, eh regardez doucement, hmm Prenez position, un, deux Toi, c'est qui y a un, mais rien Ti dis quoi Doucement, hmm Milano, j'y t'aime et la bouche, caractère Allons, comment Doucement, hmm, hmm, Doucement, hmm, hmm Prenez position, un, deux Toi, c'est qui y a un, mais rien Ti dis quoi Doucement, hmm, Milano, tu t'avais la bouche mmh, Allons, comment Doucement, doucement, Prenez position 1, 2, toi c'est qui t'a, un, mais rien, Tu dis quoi Doucement, Milano, la bouche Allons, comment Doucement, doucement, mmh. eh, eh, eh, eh. Mmh. Mais mais rien, comment je lui mets la tête à, en bas.